Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tag, ça faisait longtemps. C'est un tag un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude sur euh, le YouTube Poney. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus fun, de plus amusant, d'un peu moins sérieux. Et du coup, l'idée m'est venue euh, d'associer ma passion des animaux et de mon troupeau d'amour. Et cet univers d'Harry Potter que j'aime beaucoup J'ai cherché un peu partout sur internet, mais je n'ai pas trouvé de quiz euh, style Pottermore euh, qui conviennent vraiment à mes animaux. J'en ai trouvé quelques-uns ciblés plutôt sur les chiens et les chats, euh, que je vous mets dans la description. Mais du coup, comme moi, ça ne me convenait pas trop, j'ai décidé de créer mon propre test à partir de questions de ces deux sites mais aussi de questions que moi-même j'ai trouvées pour essayer de faire quelque chose le plus complet possible et qui puisse s'adapter à un maximum d'espèces animales. Alors j'espère que vous êtes prêts à découvrir à quelle maison de poudlard appartiennent mes petits loups On va commencer avec Fanfan Question numéro 1, parmi ses traits de caractère, lequel lui correspond le mieux Curieux, malin, courageux ou affectueux ça fait bizarre parce que lorsque j'ai créé le test, que j'ai regroupé toutes les questions, je me suis efforcée au maximum de ne pas penser à mes loups pour pas me spoiler un petit peu la vidéo que je suis en train de vous tourner, pour vraiment avoir la surprise en même temps que vous. Du coup, ça fait bizarre là de projeter mes animaux sur les questions. Curieux, oui. Malin, extrêmement, oui, oui, oui. Courageux, pas pas tant que ça. C'est typiquement le Jordan qui va avoir peur des flaques, hein, clairement c'est son gros problème. Mais sinon, oui, un sac plastique qui vole, une bâche par terre, une boîte aux lettres, enfin, tous les trucs un peu bizarres. Il est totalement capable de me faire un écart ou de me faire une grosse réaction de Ah, oh, j'ai peur Par rapport à Egon, qui lui s'en fiche complètement, Fanfan n'est pas très courageuse. Et affectueux, non, pas plus que ça non plus. Je dirais. malin. Je pense que c'est vraiment ce qui lui correspond le mieux. Alors. Egon, je dirais affectueux. Il est curieux, mais pas plus que ça. Il est courageux. Je sais pas s'il si est très courageux. Il est pas très malin. Je dirais que ma clochette... J'hésite entre malin et curieux. Malin. Parce que... Elle passe partout, en fait. Elle, elle est vraiment très très intelligente. Elle trouve toujours une solution... Elle est très affectueuse aussi. Mais ça nous aura quand même pris des années. Donc ouais, malin. Curieux. Il est très très curieux. <rire> Question numéro 2. Votre animal est avec vous en liberté. Il va rester auprès de vous et ne jamais vous lâcher des yeux, étudier minutieusement l'environnement mais ne jamais partir trop loin, partir où bon lui semble et faire ce dont il a envie, ou partir à l'aventure mais revenir dès que vous l'appelez. Rester auprès de vous et ne jamais vous lâcher des yeux, ça non. En liberté, il est très clairement devant en balade, mais euh, en règle générale, il m'écoute plutôt, il est quand même très attentif, très branché à moi, c'est-à-dire que si moi, euh, quelques mètres derrière, je m'arrête, lui il va s'arrêter aussi, il va se demander ce qui se passe, il va faire demi-tour, il va revenir, donc il est quand même euh, bien branché sur moi, mais il n'est pas collé à moi. Du coup, je dirais le dernier, partir à l'aventure mais revenir dès que vous l'appelez. Honnêtement, je pense qu'il part où bon lui semble et il fait ce dont il a envie. <rire> on ne sort pas en balade en liberté avec lui pour l'instant, euh, clairement, euh, déjà on l'y colle, <rire> c'est une aventure. Bah s'il si est bien, qu'il est avec moi et tout, il va rester avec moi, mais clairement à la minute ou où... à la seconde où il en a marre, il va pas hésiter à partir faire sa vie de son côté. Pareil, on n'a jamais fait de balade en liberté. Lorsqu'on est au travail, euh, je la travaille que en liberté, par contre je lui mets jamais de longe pour la travailler dans le pré. Mais euh, quand, on sort, euh, quand on sort du pré, elle a une longe euh, pour des raisons de sécurité en fait. Euh, je veux pas qu'elle se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. <rire> Je pense qu'elle étudierait minutieusement l'environnement, mais sans jamais partir trop loin. Parce qu'elle est quand même assez curieuse, mais... Euh... Ouais, si on... si j'ai fanfan, surtout si j'ai fanfan, elle ne s'éloigne pas de fanfan, voilà. Elle irait quand même à fureter, faire sa petite vie, être curieuse, mais elle s'éloignerait pas euh, partir où bon lui semble. <rire> Je crois qu'il s'en fiche. S'il est en liberté, il va faire sa vie. Il est très indépendant, très autonome. Question numéro 3. Comment se comporte-t-il avec les humains Alors, il aime tout le monde. Il adopte une attitude protectrice envers vous face aux inconnus, il est méfiant, craintif avec les gens qu'il ne connaît pas ou il s'intéresse uniquement si la personne a des friandises à lui donner. Il n'est pas méfiant, il aime pas tout le monde, en fait il s'en fiche, plutôt. Il serait plutôt curieux, il, irait, il viendrait voir. Oui bah la dernière quoi, hein. il s'intéresse uniquement si la personne a des friandises à lui donner, ouais c'est plutôt ça. Il vient voir s'il y a un quelconque intérêt à cette personne, sinon il s'en fiche, il repart dans son coin. Il est tout le monde. Sans hésitation Elle est très méfiante, ça je pense que vous l'aviez euh, compris. Clochette, je l'ai connue sauvage, j'ai mis des années à pouvoir l'approcher. Et aujourd'hui encore, ça reste très compliqué quand il y a des nouvelles personnes auprès. Elle fait de plus en plus de progrès et j'avoue que... Je trouve ça incroyable de voir son évolution, mais ça reste quand même une nature sauvage, distante, méfiante, réservée. Il aime tout le monde, mais le problème, c'est qu'il exprime son amour euh, en voulant jouer, et sauf qu'il fait très peur à tout le monde, parce qu'il fait des demandes de jeu très fortes. Alors euh, moi je sais comment réagir et je sais comment, euh, comment lui dire stop, comment l'arrêter, mais les gens euh, qui ne connaissent pas les chèvres, qui viennent auprès pour la première fois, qui le rencontrent et qui se font euh, charger <rire> par un bouc de 80 cm euh, qui se cadre devant eux, ça peut être très impressionnant. C'est vraiment juste des appels de jeu, c'est parce qu'il veut qu'on s'occupe de lui, qu'il veut de l'attention. Il ne sait pas encore comment l'exprimer autrement. <rire> Oui, j'ai oublié de vous le dire dans l'intro, mais n'hésitez euh, pas à me mettre en commentaire vos suggestions. Euh, dans quelle maison vous imaginez Fanfan, Egon, Clochette et Morito Je suis curieuse de savoir comment vous les voyez et ce que vous en pensez. Alors, 4. Quelle est son activité favorite Se prélasser au soleil Oui. Faire de longues promenades Oui. Manger Oui. Et jouer avec vous Oui. Il aime les 4 il dirait jouer avec moi. Il aime bien manger, mais par exemple s'il y a un gros tas de foin et que moi je lui mets l'icole pour aller jouer, euh, il va venir jouer avec moi et il va plus s'occuper du foin. Après j'hésite quand même avec les longues promenades, parce qu'il aime bien ça aussi. Il adore sortir en balade et tout. Non allez je mets les promenades parce que des fois il n'est pas tout le temps au taquet pour jouer alors que pour refuser une balade faut vraiment qu'il y ait un problème alors que oui jouer ça arrive, qu'il y ait des séances où il me dit non c'est pas le moment J'ai envie de dire se prélasser au soleil Faire de longues promenades c'est pas encore son truc même si euh, je pense que plus tard dans quelques années quand on aura l'habitude de faire de l'extérieur il va être génial et il va adorer Manger ça oui aussi J'avoue que j'hésite je vais mettre manger. Il a le choix entre un gros tas de foin et euh, bronzer, euh, il, il ira d'abord manger le tas de foin. Ensuite, il, il passera son après-midi à bronzer au soleil. Elle est très joueuse. Elle est très joueuse parce que dès que je joue avec les ânes, elle va, euh, pour ainsi dire systématiquement, se mettre entre nous pour réclamer que je m'occupe d'elle et que je joue avec elle. Et après, c'est vrai qu'en été, elle aime bien aussi se coucher au soleil et ruminer tranquillement. Je vais mettre jouer avec vous, quand même. J'ai l'impression qu'il aime bien se prélasser au soleil. En général, quand j'y vais, c'est pour les nourrir. Et dans ce cas-là, ils mange forcément. Mais euh, il a l'air quand même de bien aimer euh, se coucher et profiter du soleil Je veux bien se prélasser au soleil 5. Comment vous exprime-t-il son affection En vous suivant partout, avec des câlins pas trop En se battant avec vous, pas trop non plus Ou en vous regardant de loin, euh, de l'autre côté de la pièce Je dirais ouais, en vous suivant partout C'est vraiment l'âne peau de colle par excellence Je ne peux pas le détacher de moi Non, avec des câlins, très clairement Il te colle et il ne bouge plus Avec des câlins ça c'est beaucoup trop chou parce que quand une chèvre que tu as connue sauvage que tu ne pouvais pas approcher à moins de 10 mètres euh, vient vers toi et baisse sa tête pour que tu lui fasses des câlins c'est quand même le truc le plus chou de l'univers c'est exactement ce que je vous disais donc en se battant avec vous mais c'est du jeu, c'est vraiment juste pour, euh, pour s'amuser mais c'est pas, pas rigolo Lorsqu'il fait face à une situation inconnue comment réagira-t-il le plus souvent Alors, il fonce tête baissée sans hésitation il reste près de vous en attendant que vous lui indiquiez quoi faire. Il étudie la situation quelques instants avant de se lancer. Ou il tourne autour pour étudier s'il s'agit d'un danger ou non. D'où la dernière, il tourne autour pour étudier s'il s'agit d'un danger ou non. Il analyse énormément tout son environnement. Il peut vraiment fixer quelque chose. Qu'est-ce qu'il qu comprenne comment ça fonctionne Le pourquoi du comment, c'est impressionnant à voir. Moi ça me fascine. Je dirais la troisième, il étudie la situation quelques instants avant de se lancer, même si c'est pas totalement euh, la vérité. Parce qu'il est pas plus que ça dans l'analyse, donc il va pas tourner autour pour étudier ce que c'est. Il va pas vraiment non plus attendre euh, que moi je lui dise quoi faire, en général euh, il prend beaucoup trop d'initiatives. Et il fonce tête baissée sans hésitation, ça peut arriver aussi. C'est vrai que la plupart du temps, le genre de situation inconnue qui peut impressionner, euh, Fanfan, par exemple, bah Egon il, remarque même... il voit même pas où est le problème en fait, <rire> c'est assez... assez chouette. Donc euh, je vais mettre le premier finalement, il pense à tête baissée sans hésitation. Euh, tout en sachant que voilà ça dépend quand même énormément de ce, que... de ce dont il s'agit. Il reste près de vous en attendant que vous lui indiquiez quoi faire, je pense que c'est le plus celui qui lui correspond le mieux. Même si elle va rester près de Fanfan en fait, elle va pas rester près de moi, c'est vraiment Fanfan euh, quand il y a un truc qui va pas ou qui fait peur ou sinon euh, elle prend la fuite. Mais c'est pas dans les, dans les choix de réponse. Ils fonce tête baissée sans hésitation. Peu importe euh, ce dont il s'agit, cette chèvre n'a aucun instinct de survie. Votre animal est plutôt du genre introverti, il n'est pas facile à déchiffrer, lunatique, il change complètement d'humeur en deux secondes, extraverti, toujours à réclamer votre attention ou celle des copains, ou timide, il n'ose pas toujours s'imposer. Pas la dernière, ça c'est sûr. Il n'est pas facile à déchiffrer non plus. il est enfin très expressif. J'hésite entre lunatique ou extraverti. Toujours à réclamer mon attention, oui. Celle des copains quand même beaucoup moins. Je change complètement d'humeur en deux secondes, ça peut arriver aussi. Je vais quand même mettre extraverti. Je pense que c'est ce qui le représente le plus. Au sein du troupeau, Egon c'est vraiment le dernier à s'affirmer. Il n'ose pas. Il a vraiment du mal à s'imposer euh, au sein du troupeau. C'est vraiment lui qui va euh, qui va céder en premier. Avec les humains, c'est pas du tout pareil, mais en tout cas, au sein du troupeau, c'est le cas. Extraverti. Toujours à réclamer votre attention ou celle des copains, c'est totalement... c'est totalement elle. <rire> lunatique ou extraverti Parce qu'il réclame énormément d'attention, ça c'est vrai. Il est toujours à nous embêter pour chercher de l'attention. Mais il est aussi euh, totalement incapable de passer de tout à rien. Ah, j'hésite, vous voyez Pour le coup, j'hésite. Je mets lunatique parce qu'il est très extraverti. Mais on peut être en train de jouer et tout à coup, euh, il part faire autre chose, il s'en fiche. Ou alors l'inverse, il peut être en train de manger euh, du foin tranquillement et tout à coup, sans raison apparente, il va traverser le prix au galop et se jeter sur nous pour jouer. 8. Quelle est la meilleure récompense pour lui Une friandise, de l'affection, un nouveau jouet ou de l'activité physique Ouais, on va sur les friandises. De l'affection. Il aime bien les friandises aussi. Mais euh, ouais, je vais mettre de l'affection plutôt. Même si forcément il aime bien les bonbons, je trouve que la plupart du temps, juste, il veut qu'on s'occupe de lui. Il veut, il veut qu'on l'aime. J'hésite entre une friandise et le, de l'affection. Je pense quand même que la friandise, voilà, c'est quand même assez apprécié. Après, juste comme ça dans le pré, elle adore que je passe du temps avec elle, que je lui fasse des câlins. Mais ouais, la friandise, je pense plutôt... Je suis pas sûre à 100% de moi mais je vais mettre un nouveau jouet. Forcément il est pas là depuis très longtemps donc j'ai pas eu le temps d'essayer de, beaucoup de lui présenter de nouvelles choses. Vraiment chaque nouvel élément que j'introduis euh, dans son lieu de vie, il adore. Les bâches, dont on sert pour leur faire des zones d'abri. Ils se jettent dedans, ils marchent dessus, ils passent en dessous. Pareil pour l'énorme sac de foin que je leur apporte tous les jours, j'ai arrêté de le rentrer dans le pré, parce que dès que je rentrais le sac de foin rempli dans le pré, lui, il s'amusait à sauter dessus. Mais même pas pour manger le foin, juste c'était rigolo. Pareil, quand on accroche les bâches euh, aux arbres, du coup on le fait avec une échelle, et dès qu'il voit une échelle, il est complètement fou, il essaie de grimper dessus, il adore. Donc je pense que je vais dire un nouveau jouet. 9. Lorsque vous travaillez avec lui et que vous lui apprenez de nouvelles choses. Il le fait avec plaisir et aime vous rendre fier. Il se montre très intéressé et il a toujours soif d'apprendre de nouvelles choses. Il vous écoute mais il attend de voir s'il va avoir une friandise en retour ou il se prend au jeu, devient fou et oublie ce que vous lui demandiez au départ. Les quatre peuvent lui correspondre en fait. Je pense qu'il est quand même intéressé, qu'il a toujours envie d'apprendre, euh, toujours soif d'apprendre de nouvelles choses, je pense que ça lui va bien quand même. Ou alors, il se prend au jeu, devient fou et oublie ce que vous lui demandiez au départ, ça c'est lorsqu'on travaille des exercices de précision. Là en ce moment on est sur le slalom, on est qui file. laissez tomber. <rire> non du coup il se montre très intéressé, il a toujours soif d'apprendre de nouvelles choses. Ça dépend des jours aussi, j'ai envie de dire il le fait avec plaisir et aime vous rendre fier. Parce qu'en règle générale, il est quand même très gentil au travail. Et il y a plein de trucs qu'il fait super bien. Et sinon, il y a des séances qui se passent un peu moins bien. Et où dans ce cas-là, il va vraiment attendre de voir si elle a la friandise en retour, euh, s'il y a un enjeu. Ou si, bon, il a un peu la flemme, c'est pas, pas le jour où il a envie. Mais en règle générale, il le fait avec plaisir et aime vous rendre fier quand même. Elle a toujours soif d'apprendre de nouvelles choses, mais genre vraiment. La seule raison pour laquelle elle connaît si peu de choses, et encore moi je trouve quand même qu'elle en connaît pas mal, c'est euh, que je ne lui consacre pas énormément de temps. On a vraiment une toute petite fréquence de travail, et par rapport au peu de temps que j'ai passé à lui apprendre des trucs, je trouve quand même ça assez impressionnant tout ce qu'elle euh, sait faire, et elle apprend très vite. Ça je pense que c'est un truc de chèvre, mais vraiment c'est impressionnant, et elle adore ça, elle s'éclate, elle en redemande, donc c'est trop trop chouette, ça fait trop plaisir. Alors il se prend au jeu, devient fou et oublie ce que vous lui demandiez au départ, je pense que c'est vraiment une réponse qui me fait trop rire, et qui me fait vraiment penser à lui. Il va y avoir des séances où il est à fond dans ce que je lui demande, où vraiment il va tout. Il va apprendre de nouveaux trucs, il va être super motivé, super intéressé. Et puis il y a d'autres séances où euh, il va être tout aussi parfait, exemplaire. Et tout à coup, on ne sait pas pourquoi, il monte en pression, il monte en énergie et il se met à jouer, à sauter dans tous les sens. Et là, il faut réussir à le recapter, le <rire> ramener vers moi de manière calme. Et enfin, dixième question quel est son plus grand défaut son caractère dominant, il peut facilement se braquer contre vous, c'est pas faux. Son caractère réservé, quitte à se faire marcher dessus, pas du tout. Son côté envahissant, difficile d'avoir un peu d'espace avec lui, oui, complètement. Et sa méfiance, tout peut être vu comme une menace éventuelle. C'est un peu le cas, mais c'est pas son plus grand défaut. Non, j'hésite entre le caractère dominant et le côté envahissant. Non, son côté envahissant, il est pas si... Enfin, se braquer contre moi, c'est quand même assez rare. Genre il est dominant, oui, mais euh, avec moi non, il est quand même très à l'écoute. C'est ouais, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a à la fois son côté euh, réservé qui à se faire marcher dessus, et à la fois euh, le côté envahissant, il veut tout le temps, tout le temps des câlins. Après il peut aussi facilement se braquer contre moi, même s'il n'est pas plus que ça dominant. Mais au travail, je crois que c'est notre plus gros problème quand même. C'est drôle parce qu'à chaque fois je lis euh, les réponses, j'ai une réponse très précise en tête, et après quand j'en parle, euh, je me rends compte qu'il y en a une autre qui correspond euh, encore mieux. Enfin, c'est assez drôle. Je vais mettre son caractère dominant par rapport au travail, ou comme je vous disais, c'est vraiment euh, le truc sur lequel on a du mal. C'est que quand il ne veut pas, il se braque. Et par contre, dans la vie de tous les jours, auprès, c'est clairement son côté envahissant. Mais du coup, je vais mettre son caractère dominant, même si au final, il n'est pas du tout dominant auprès. C'est juste que, ouais, il prend la main. Bah, il est à la fois dominant et envahissant. Il est dominissant. Mais après, il ne se braque pas contre nous, plus que ça. Si ça peut être le cas quand même. Je vais mettre son côté envahissant. Parce que je sais pas vraiment si c'est de la domination qui se braque contre nous, c'est le cas parfois, mais comme je vous le disais, la plupart du temps c'est du jeu avec lui. Donc c'est quand même assez difficile de trouver la frontière. Après des fois il se cabre aussi parce qu'on l'embête, hein, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Voir les résultats Fanfan est un serpentard Bon, pour Egon, on va pas se mentir, j'étais presque sûre euh, que je tomberais sur ce résultat. Mon petit Egon est un pouf souffle, comme sa maman. Bon, bah la caméra a coupé pile à ce moment-là, vous avez raté ma réaction pour Clochette, qui est, tout comme Fanfan, serpentard. Et Morito est un griffon d'or J'aurais pas forcément dit euh, Serpentard, mais ça m'étonne pas plus que ça non plus. C'est vrai que Egon, c'est le gentil. C'est le gros nounours d'un mètre soixante. C'est juste un, un, un cœur énorme dans un, dans un être tout pollu. Félicitations, votre animal est admis à Serpentard. Cette maison valorise la grandeur, ruse, passion et la fierté. Votre petit loup est du genre prudent. Il est toujours très attentif à tout et s'est tiré parti de toutes les situations. Il peut cependant parfois manquer d'assurance. C'est pas faux non, en vrai, c'est ouf, ça lui correspond plutôt bien. C'est vrai que ça lui correspond très bien à elle aussi. Félicitations, votre animal est admis à poussou. Cette maison valorise la loyauté, la patience, oh. le goût du travail acharné, l'honnêteté et la tolérance. Votre petit loup est du genre sociable, proche des humains, comme des autres animaux. Il a un cœur énorme, mais il peut cependant avoir du mal à se détacher des autres. <rire> c'est tout à fait ça. C'est vraiment la maison qui lui correspond trop bien. Félicitations, votre animal est admis à Gryffondor. Cette maison valorise le courage, l'ardiesse, la force, la bravoure et la détermination. Votre petit loup est du genre fonceur et il n'a peur de rien et n'hésite pas à s'affirmer. Il peut cependant parfois manquer de prudence. Je sais pas si les quatre peuvent correspondre à n'importe quel animal, mais franchement, c'est exactement Morito. C'est énorme. Et voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à reprendre ce quiz. Je vous mets bien évidemment le lien dans la description. Si vous le refaites pour votre animal, euh, n'hésitez pas à me partager les résultats, que ce soit ici en commentaire ou si vous décidez comme moi de filmer euh, votre réaction en direct. Envoyez-moi la vidéo, ça me fera juste trop trop plaisir. Dites-moi aussi du coup si vous êtes surpris par les résultats des gones, pour enfants, euh, Clochette et Morito. Si c'est à peu près les maisons auxquelles vous vous attendiez ou pas du tout. J'espère que ce tag vous aura plu. Et euh, sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo